si vous souhaitez qu'une information vous concernant soit supprimée par Google. Pour demander la suppression d'un résultat précis, il vous suffit de taper dans la barre de recherche Google « Centre d'aide légale ». Dans la page qui apparaît, intitulée « Demande légale de suppression », choisissez la rubrique « "envoi d'une demande légale ». Dans le texte qui apparaît est inséré un lien outil qui va vous permettre d'entamer la procédure. Dans la page qui apparaît alors, intitulée « Suppression de contenu de Google », il faut indiquer quel type d'information vous souhaitez supprimer. S'il s'agit de résultats de recherche Google, cochez la case « Recherche sur le web Google ». À la question « En quoi pouvons-nous vous être utiles répondez « Je voudrais supprimer mes informations personnelles des résultats de recherche ». Vous avez ensuite à choisir entre les cinq options proposées. En choisissant « Je voudrais demander la suppression d'un résultat de recherche Google me concernant et qui enfreint la législation européenne sur le respect de la vie privée », une nouvelle rubrique apparaît en bas de page. En utilisant le lien « Cliquez ici », vous accédez au formulaire « Demande de suppression de résultats de recherche au titre de la législation européenne en matière de protection des données ». Il vous suffit ensuite de remplir les différents champs du formulaire en indiquant vos noms, prénoms, coordonnées, adresses, des contenus que vous souhaitez voir disparaître des résultats Google, etc. Si vous obtenez la suppression du contenu des résultats Google, le contenu n'en restera pas moins consultable pour les personnes qui se rendront sur le site qui l'héberge.